Bonjour à tout le monde, je suis Youssef Dallel. Alors aujourd'hui on va discuter sur une nouvelle leçon de communication progressive du français niveau débutant de clé internationale. Alors ce livre est destiné uniquement pour les adolescents et les faux adolescents les adultes qui ont un niveau débutant qui aimerait bien Bien sûr, euh, améliorer leur façon de communiquer. Alors au programme d'aujourd'hui, du thème renseigner se renseigner, il s'agit de demander des renseignements. On va voir une récapitulation de ce qu'on a vu dans une station de métro. Voilà, c'est la première situation qu'on a vu. Et Aujourd'hui, on va voir deuxième situation de communication. Il s'agit dans une association sportive. Euh, côté grammaire, on va voir expression de temps, vocabulaire, quelques mots. de Par exemple, inscription, des mots qui sont véhiculés bien sûr dans une situation de sportif. Comme situation, et y a parole ici. C'est demander des renseignements. Alors, demander des renseignements. Alors vite fait vers la page de récapitulation. Demander des renseignements dans une station de métro, on sait déjà que Stéphanie demande à l'employé quelques questions pour se renseigner dans une station de métro. Alors le plus important pour nous, c'est manière de dire. Pour euh, se renseigner, il faut toujours poser des questions mais de quelle façon on dit qu'est ce que c'est est ce que je peux Et il y a un bus à métro comme exemple à quelle station est ce que je dois descendre par exemple il y a plusieurs façons Et est ce que je dois changer c'est direct mais n'oubliez pas s'il vous plaît, hein, les deux vers au semi auxiliaire qui joue le rôle de l'auxiliaire il s'agit de verbes devoir et pouvoir On utilise fréquemment surtout dans, la, dans, une, dans, dans des situations de communication Par exemple, le verbe devoir, on dit je dois, tu dois, il doit Nous devons, vous devez, ils doivent et Le verbe pouvoir, on dit je peux, tu peux, il peut Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent Voilà Alors, aujourd'hui, dans une association sportive ici françoise alors françoise ici pose des questions aussi à l'employé mais dans une station sportive alors regardons s'il vous plaît ici il y a une image qui montre cette situation de communication alors euh, françoise est venue pour euh, s'inscrire dans une association sportive, mais elle veut tout simplement, mais elle veut tout simplement des renseignements. Alors, elle trouve euh, cet employé pour euh, les avoir. Alors, madame, je peux vous renseigner. Madame, je peux vous renseigner. Alors les français utilisent fréquemment le vouvoiement. Hmm? C'est un genre de politesse. Il vaut mieux de comprendre cela. Madame, je peux... Vous renseignez. Bonjour, je voudrais des renseignements sur votre association sportive, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une brochure Bonjour, je voudrais des renseignements sur votre association sportive, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une brochure hein? Alors utilise ici euh, ce qu'on appelle le verbe vouloir, conditionnel, conditionnel présent bien sûr. Je voudrais des renseignements. Est-ce que vous avez une brochure Nous vous verrions toujours entre les personnes. Bien sûr madame, vous avez une brochure avec toutes nos activités. Est-ce que vous avez un site internet Alors oui. voilà pourquoi donc le site internet pour donner des renseignements euh, non, malheureusement pas encore. Est-ce que vous organisez, par exemple, des stages de tennis pendant les vacances? Oui, il y a des stages d'une semaine pendant les vacances scolaires. Est-ce que je peux inscrire maintenant mes enfants au stage du mois de juillet? Non, en fait, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Vous pouvez faire l'inscription à partir du 1er juin. Alors, madame, je, je peux vous renseigner. Ici, si l'employé utilise toujours le voyement lorsqu'il parle au client. Bonjour, je voudrais des renseignements. Alors, on ne dit pas je veux des renseignements, mais je voudrais des renseignements. Surtout, il faut utiliser le verbe « vouloir » au conditionnel présent. Je voudrais des renseignements sur votre association sportive, s'il vous plaît. Toujours le vous voyons, c'est très important. vous parlez à Dijon, est-ce que vous avez une brochure Bien sûr, madame, voici une brochure avec toutes nos activités. Est-ce que vous avez un site internet Est-ce que vous organisez des stages Est-ce que je peux inscrire il y, a, il y a plusieurs façons de poser des questions, mais il vaut mieux d'utiliser ce qui est simple. Alors maintenant, manière de dire, après on va voir grammaire et vocabulaire. Alors, manière de dire. Alors, comme Françoise, il dit Je voudrais des renseignements sur. Je voudrais des renseignements sur votre association, par exemple. Est-ce que je peux avoir des renseignements sur. Est-ce que vous avez une brochure, un dépliant, une chose comme ça Est-ce qu'il y a, est-ce que je peux inscrire, par exemple, mes enfants à... Ah, est-ce que je peux m'inscrire moi-même ah. Moi, je trouve que c'est facile de retenir, s'il vous plaît, ces façons d'exprimer de, cet acte de parole. Il s'agit de se renseigner. Alors, quelques expressions de tout. On dit maintenant, hier, aujourd'hui, demain, c'est facile, à partir de lundi, à partir de lundi. C'est facile, du 1er septembre, du mois de mai, par exemple, pendant les vacances, ou l'été, en juillet, en mois de juillet, le stage du mois de juillet, un stage d'une semaine, de trois jours, c'est vraiment facile. Alors, tout le monde sait que ça veut dire le temps et quelques expressions de temps. Vous pouvez l'utiliser, s'il vous plaît, dans n'importe quelle situation de communication, lorsqu'on en a besoin. Alors, vocabulaire, on dit une inscription. On dit s'inscrire. Lorsque je veux m'inscrire dans un centre de langue, bien sûr, je dois euh, tout simplement me renseigner auprès de l'accueil ou... Bureau de renseignement et je voudrais des renseignements sur votre centre de langue, par exemple. Alors, ce qu'on appelle s'inscrire avant de s'inscrire avant l'inscription, il vaut mieux de d'avoir des renseignements. On dit inscrire quelqu'un, par exemple, les enfants, s'inscrire à un stage, à un concours cours, <rire> un cours, un dépliant avoir un dépliant un bro une broche, pourquoi une dépliant broche Pour Et donner des renseignements, c'est une sorte de pipe, un renseignement c'est-à-dire une l'information, une association sportive, comme exemple, il y a plusieurs associations, euh, comme exemple ici sportive, il y a culturel. il y a des associations culturelles, des associations euh... Sportifs, des associations artistiques, plusieurs associations sociales, voilà. Remarque de vocabulaire à l'expression « je peux vous renseigner », on peut répondre « oui, s'il vous plaît, je voudrais des renseignements sur… » à l'expression « je peux vous renseigner ». Par exemple, l'employé utilise cette, cette expression. Qu'est-ce que vous allez comprendre tout simplement que cet employé est prêt pour vous aider. Alors vous dites tout simplement oui, s'il vous plaît, je voudrais des renseignements sur. Au contraire, non, merci, je regarde tout simplement. Alors l'autre, bien sûr, il exprime votre choix. Il n'exige pas. Il ne s'impose pas. Voilà, c'est tout pour le moment. <rire> La prochaine fois, on va voir. Euh, oui. Une autre, une autre situation de communication, c'est vraiment facile, donc vous vous habituez à mieux. Maintenant vous vous habituez à parler en français couramment, mais en suivant toujours cette chaîne. Alors je vous demande tout simplement de vous abonner à, à, et de mettre beaucoup de likes pour qu'il s'améliore. D'accord Alors prochainement, à l'office du tourisme. Maintenant avec Madame Collet. Alors, autrefois, on a déjà vu personnage qui est Stéphanie dans une station de métro qui demande des renseignements. Deuxième situation, on a déjà vu Françoise du Quoi. Hmm? On vient de... c'est 38. C'est vite. C'est Françoise qui a aussi des des questions ont besoin de réponses et vous des informations des renseignements sur une association sportive pour inscrire ses enfants sur ce stage de tennis pendant les vacances mais malheureusement les inscriptions ne sont pas encore ouvertes mais il veut mieux que madame, que françoise que, que françoise euh, il vaut mieux de doit attendre doit attendre euh, euh, le vertu de l'inscription partie du premier jour. Alors euh, la situation suivante s'il vous plaît il vaut mieux de vous intéresser à à l'office de tourisme. Et on a ici Madame Collet qui voudrait aussi avoir des renseignements euh, sur le voyage, je crois. On va voir cela après. Alors, c'est avec vous, Monsieur Sevedel, qui vient de vous présenter une leçon vraiment efficace et pratique. C'est « Renseigner et se renseigner ». L'acte de parole ici, c'est « Renseigner se renseigner ». Et l'association la, la proposée ici, c'est dans une station... Dans une association de sportifs, dans une association, association sportive. Voilà. C'est tout pour le moment. Merci. Et à la prochaine vidéo.